Bonjour, je vais vous présenter Sam et le mar Total, l'un des cinq romans sélectionnés pour le prix de la Vachkili 2022. Sam et le Martotal Total est un roman jeunesse édité chez La Villebrune, une petite maison d'édition indépendante créée en 2009. Il a été écrit par Louise May et illustré par Libon. Louise May est une jeune autrice née en 1982. Elle a écrit une dizaine d'ouvrages pour les adultes, notamment avec des thrillers comme Embrun, Les Ravagés, Hors d'Invisible. Elle a aussi écrit des essais et elle a écrit également pour la jeunesse. Louise est une autrice engagée. Son travail est placé sous le signe de l'engagement féministe. La femme, les femmes tiennent une place importante dans sa production, mais elle aborde aussi d'autres sujets forts comme le deuil, la séparation, l'intégration et le vivre ensemble. Libon est quant à lui un auteur dessinateur de bande dessinée. Il a beaucoup produit pour la jeunesse, et notamment pour les magazines Délire, Gémir Max, ou dans le journal de Spirou. Mais il a aussi produit des séries comme Jacques le Petit Lézard, Les Chevaliers de l'Apocadispe, et il a également dessiné pour Fuite Glaciale. Sam, et le Marteau total, raconte l'histoire de Salamantina. Dit Sam, une petite fille qui vivait il y a très longtemps dans une tribu très très bien rangée et dont la place de chacun était déterminée par la tradition avec un grand T. La tradition est un ensemble de règles, des petites règles et des grandes règles, des règles si anciennes que plus personne ne sait d'où elles viennent, des règles qui ne sont écrites nulle part mais que tout le monde doit connaître. Dans la tribu de Sam, la tradition servait à décider qui faisait quoi. Et cette tradition explique par exemple que les garçons et les hommes doivent porter dès leur plus jeune âge une plarmure pour aller faire des grosses bagarres pendant que les filles et les femmes se voient attribuer un outil multifonction, appelé le mar total, qui sert entre autres à ranger le village après les grosses bagarres. Cette tradition explique aussi que les filles n'ont pas le droit de faire le cochon pendu au risque de se voir pousser des fesses sur les joues. Elles ne peuvent pas non plus dormir en dehors de chez leurs parents si elles ne veulent pas avoir les genoux rouges pour le reste de leur vie. Et enfin, bien sûr, cette tradition avec un grand T interdit à quiconque de faire autrement que ce que dit la tradition. Et vous l'aurez peut-être deviné, Sam, qui est accessoirement la fille de Roger, le chef de la tribu, voit tout cela de son regard d'enfant et se pose beaucoup de questions sur les raisons et le sens de tout cela. Pourquoi il existe des règles aussi embêtantes qui empêchent les enfants de s'amuser Et Elle va décider aux grand dames de son père qu'elle ne veut pas suivre la tradition, et même pire, elle dit « prout » la tradition. Sam et le Marc Total est un roman engagé qui parle des stéréotypes de sexisme et de la place que l'on veut donner aux uns et aux autres dans la société. Ce sujet, ces sujets sont bien sûr mis à la portée des enfants, sans grand discours ni grande leçon, l'écriture est fine, légère. C'est un roman plein d'humour, parsemé d'illustrations. C'est un roman également plein d'inventivité dans lequel on cueillera des flommes, on dégonflera des moumoutes, et où l'on croisera d'affreuses potruches. Sam, cette petite fille, va donc partir du village pour découvrir le monde extérieur et vivre sa propre aventure. J'invite donc tous les lecteurs à découvrir très vite ce roman de 70 pages que je conseille aux jeunes lecteurs comme aux grands. Sam est le marre total